Cette technique a pour objet de détendre le dos, ce qui n'est pas du luxe, bien souvent, quand on dit la mal du dos, mal du siècle, c'est effectif. Donc, au début, nous avons les deux mains posées de part et d'autre des vertèbres cervicales sur les hauts des épaules, et une main se déplace, et ensuite nous créons un contact entre la main qui est restée au haut de l'épaule et la main qui vient de descendre créons, par la visualisation, nous créons une ligne droite qui va de la main droite à la main gauche ensuite la main droite prend la place de la main gauche et la main gauche descend sur le bas des côtes et là, pareil, nous créons par la visualisation, un lien entre la main droite et la main gauche. Et ensuite, on fait pareil de la façon que la main droite se pose en haut en bas des côtes, et la main gauche sur les hanches. On crée le lien entre la main droite et la main gauche. Et ensuite, les deux mains se posent sur les hanches. Pour remonter, il s'agit de remonter à la façon opposée qu'on a descendu. Donc, pas reproduire le même schéma zigzag que pour descendre. Vous okay. voyez Main gauche, ligne vers la main droite. La main gauche prend la place de la main droite, qui se place sous. Aisselle, on crée le lien et on repart, on se retrouve à la position initiale. Donc on reproduire cette technique là au moins deux ou trois fois.